apprendre à veiller à l'équilibre de mon système. Quand je veux quelque chose, ça va forcément engendrer du changement, des déséquilibres. Est-ce que je peux assumer les nouveaux inconvénients comme les nouveaux avantages